Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment euh, faire une, une flèche directionnelle en fait qui va permettre aux joueurs de se diriger dans le monde. Alors pour ce faire j'ai prototypé ici une scène comme vous pouvez le voir avec un personnage que, que j'utilise souvent pour lors de mes prototypes et euh, bah, le, le but sera d'indiquer où se trouve son vaisseau spatial qui se trouve simplement ici derrière. Donc comme vous pouvez le voir c'est une scène que j'utilise ici, j'utilise les, les, les standards à 7 et le, le prototypage tout simplement comme vous pouvez le voir pour se diriger ici. Alors l'idée sera maintenant de pouvoir indiquer grâce à une flèche directionnelle au dessus euh, le personnage voilà le, le, le space le vaisseau spatial en fait euh, du personnage voilà et euh, de pouvoir se diriger ici alors on va mettre ça tout de suite en œuvre. vous allez voir que c'est quelque chose qui est relativement simple à créer euh, et on va tout de suite commencer alors la première chose, vous pouvez voir au niveau de ma scène, donc euh, rien de bien compliqué, euh, j'ai ici un dossier Directional Arrow euh, avec une flèche directionnelle et ici un matériel euh, vert tout simplement pour affecter euh, à la, à la, au modèle ici 3D qui est une flèche. Donc vous pouvez utiliser le vôtre, peu importe. Donc comment va-t-on peut Donc La première chose c'est que je vais aller au niveau de mon personnage. Et euh, bah, ce que je vais faire, je vais déposer ici ma flèche, comme vous pouvez le voir, et je vais lui mettre tout de suite son matériel, histoire euh, qu'on le voit un petit peu. Et je vais la positionner ju judicieusement, de manière à ce qu'au niveau de la caméra de mon player, alors la caméra est évidemment ici euh, parente de mon player, je vais positionner cette flèche tout simplement euh, au-dessus, euh, de manière à voir ça correctement. Donc j'ai ici Arrow. Euh, bon, alors, pour se faire ici, ce que je vais faire, je vais sortir l'onglet Game ici en bas, pour qu'on voit un petit peu mieux. Euh, donc, euh, bah ce que je vais faire, je vais la positionner comme il le faut. Donc, on peut voir ici, déjà, la première chose, c'est que cette flèche, elle n'est pas dans le bon sens. Alors, ce que euh, je vais faire, euh, parce qu'on peut voir qu'au niveau de la flèche, ici, de mon objet 3D, si... Euh je lui fais faire une rotation sur l'axe X que je vais faire de 180 degrés pour qu'elle se trouve dans le même sens. On va voir que euh, si je prends ici au niveau de ces axes, je vais passer en vue du dessus, on peut voir que là c'est bien. Mais si je prends en local, on peut voir que c'est inversé du fait de la rotation. Donc moi ce que je veux, euh, bah, tout simplement pour récupérer ici l'axe global, euh, ce que je vais faire, je vais ici créer un Empty. Que je vais appeler ici euh, bah, Arrow, tout simplement, Arrow direct Directional Arrow, allez hop Voilà, je vais ici le glisser, euh, le parenter à la flèche arrow et je vais faire un reset au niveau du transform de ce game object. Pourquoi Parce que comme ça, ils se trouvent au même endroit tous les deux. Euh, la chose qu'on peut voir par contre, c'est que si, si je prends euh, le local euh, ici, on, retrouve, on se retrouve à la, même, euh, à la même chose tout simplement. Donc maintenant, je vais le déparenter. Voilà, et pourquoi ici euh, je me retrouve dans la même position Tout simplement parce que comme j'ai parenté, j'ai copié, ici j'ai aussi une rotation au niveau de mon empty. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas faire de rotation. On peut voir que là, du coup, au niveau d'axe local, local et global, ça revient exactement au même. Et maintenant, je vais rendre enfant. Mon objet Arrow, et là on peut voir que ben, je suis bien dans le bon sens. Voilà, donc global ou local, c'est pareil. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser en fait cet objet ici pour euh, tout simplement euh, et ben euh, voir ce qui se passe et orienter cette, chaîne, cette, euh, cette flèche. Donc évidemment, euh, ce qu'on va faire, on va l'apparenter euh, ben, évidemment au caractère, c'est-à-dire ici mon, mon personnage qui est caractère prototype. Donc ça c'est parfait. Maintenant si je me remets ici euh, en mode game, on peut voir que cette flèche, me suit évidemment partout, mais euh, pour le moment, euh, bah, elle n'a aucun espèce d'intérêt, elle n'indique rien du tout. Donc maintenant, il faudra s'arranger pour qu'elle indique justement, euh, bah, qu'elle indique le, le, le, une target, et en l'occurrence ici, bah, ça va être euh, mon euh, vaisseau, le space. Donc on va devoir pour ça créer un script. Donc on va tout de suite créer un C-Sharp script, qu'on va appeler euh, bah, Directional Arrow. Voilà. Et on va l'affecter évidemment à l'empty qu'on a créé et non pas au modèle parce qu'encore une fois c'est là dessus que ça va jouer. C'est pour ne pas avoir de soucis au niveau de la direction au niveau du monde ici de, de, au niveau de ma flèche. Donc on va tout de suite éditer ce script et on va voir comment on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ben, on va avoir, on va, Déjà, on va supprimer ces méthodes, on va les recréer s'il le faut. Et euh, on va avoir besoin, en fait, d'une target. Donc pour ça, on va utiliser un champ serialisé parce que ça n'a pas lieu d'être public, hein, donc c'est une bonne pratique à apprendre. Et on va déclarer euh, une, plus euh, une variable de type transform qu'on va appeler tout simplement target. Et on va glisser dedans la target. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais devoir, euh, au niveau de l'update... Tout simplement euh, ben, faire une rotation de cet objet vers la target. Et pour ça, on connaît euh, quelque chose qui est très simple c'est transform.lookat euh, qui va permettre tout simplement de regarder en fait la target d'orienter euh, la rotation euh, de mon de, de mon objet en l'occurrence ici euh, mon modèle de flèche vers euh, bah quoi, la target tout simplement euh, et voilà ça le tour est joué, mais vous allez voir que ça ne va pas suffire donc on va enregistrer le script, on va revenir dans Unity on va sélectionner notre Directional Arrow et on va glisser dedans ici la target, la target qu'est-ce que ça va être ça va être le spaceship ici, mon vaisseau spatial parce que j'ai choisi de faire ça alors regardons tout de suite ce qui se passe si on fait ça alors on peut voir qu'elle est déjà orientée, c'est parfait, je vais avancer, et là on peut voir que ça fonctionne bien. Le souci, c'est que si maintenant je m'y approche, regardez, elle fait aussi une rotation comme ça, euh, ce qui n'est pas terrible. Moi je voudrais, euh, bah, euh, je voudrais euh, que ça n'opère pas comme ça, c'est-à-dire qu'elle reste bien droite sur l'axe Y, que cette rotation euh, fait un peu comme une boussole, si vous voulez, qu'elle reste bien droite, comme c'est le cas ici au début. Et bah, Pour ça on va devoir un petit peu modifier notre script. Donc on est parti, on retourne au niveau du script. Alors, au niveau de l'update, une solution très simple, c'est de déclarer ici une variable de type Vector3, qu'on va appeler target.position et on va dire que c'est égal à target pardon, target Donc ça va récupérer à chaque update en fait, euh, la position de la target. Et ce qu'on va faire, comme on ne veut pas que ça bouge au niveau d'Y, on va dire que target euh, non, target position. Euh, attendez que je ne dis pas de site. Voilà, ma variable target que je viens de créer au-dessus, qui est target position. Alors pourquoi ça ne le prend pas Normalement ça devrait. Voilà. Euh, target position.y au niveau de son axe y, on va dire que c'est égal à quoi À la transform.position.y. Et maintenant, au lieu de faire un look at sur la target, on va faire un look at sur la target position qui est un vecteur 3. Donc ça ne pose pas de problème. Donc essayez de bien comprendre la manip ici. C'est qu'on va récupérer en fait euh, la position x, y et z sous forme de vecteur 3 et on va la nommer dans target position. Et on va définir à chaque update y en disant que c'est égal à la position y actuelle. Et donc ça ne va plus poser de problème au niveau de cette rotation. Donc testons ça tout de suite pour voir. Donc ici, on peut voir que déjà, bon, il n'y a pas grand changement. On va surtout s'en rendre compte quand on va approcher. Donc, je cours et voilà. Et là, on peut voir que j'ai plus cette rotation qui opère. Par contre, ça indique bien ici euh, mon vaisseau. Alors, il y a d'autres problèmes. Bon, on, a déjà, euh, on peut voir qu'il y a déjà, on peut voir qu'il y a une, une ombre qui est déjà embêtante. Et ce qu'on peut voir aussi, si je m'approche, regardez ici, euh, ma flèche rentre directement ici dans le modèle. Ça, c'est embêtant. Je vais avoir le souci à chaque fois. Regardez, si je m'approche un petit peu trop du mur, hop, on peut voir qu'elle passe dedans. Donc, comment on va régler ça Alors ça, ça va pas être avec du code. Vous allez voir, ça va être assez simple. On va euh, ici euh, utiliser une deuxième caméra. J'ai la caméra ici de mon player que je peux d'ailleurs nommer euh, caméra player si je le désire. Je vais d'ailleurs euh, le faire ici. On va l'appeler caméra player pour bien la différencier. Je vais utiliser ici cette caméra au niveau des, des layers. On va devoir utiliser tout simplement les cunning masks. Alors, euh, on va dire ici que cette caméra affiche tout sauf lui. Mais avant toute chose, alors je vais déjà décocher lui. Ça ne changera strictement rien. Donc on peut voir ici que j'ai maintenant un mode Mixed. Et ici, euh, je n'affiche plus que Water, Ignore, Défaut. Voilà, c'est parfait. Euh, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, sur le défaut, tous mes objets sont, ont un layer défaut. Regardez, si je dis de ne plus afficher le layer défaut, eh ben, automatiquement, je n'ai plus rien qui s'affiche à l'écran. Donc moi, ce que je veux, c'est le défaut. D'ailleurs, on pourrait euh, omettre de, de mettre cela, mais on va les laisser. Lui n'est plus affiché sur cette caméra. Ce qui fait que maintenant, au niveau de ma Directional Arrow ici, je vais l'affecter en haut à droite au layer UI alors je vais dire oui je dois changer ça au niveau des children voilà alors qu'est ce qui se passe c'est que maintenant on ne voit plus c'est à dire que ma caméra ici qui est ma caméra n'affiche plus rien du tout au niveau de lui ce qui fait que ma flèche directionnelle je ne la vois plus alors comment je vais devoir opérer ben, je vais créer une nouvelle caméra donc je vais créer ici une caméra cette caméra je vais la parenter à la caméra player et je vais faire un reset de son transform. Pourquoi Tout simplement pour me trouver à la même position, exactement la même position. Qu'est-ce qui se passe sur cette caméra bah, Cette caméra, ici que je vais nommer euh, caméra arrow par exemple, je vais lui demander d'afficher uniquement la flèche. Donc là, au niveau de son cooling mask, je vais mettre nothing. Et là, on peut voir que plus rien n'apparaît évidemment euh, parce qu'elle est ici euh, ce qu'on va devoir faire c'est changer le clear flag et le passer en def only pour récupérer la transparence c'est à dire qu'on va avoir ici une, une transparence de toute la caméra et là je n'affiche plus rien maintenant au niveau du cooling mask évidemment si je mets everything tout revient mais là ça n'aura aucun sens donc je vais ch choisir nothing et je vais affecter uniquement UI ce qui fait qu'on peut voir que maintenant, elle affiche ça. Alors regardez si je... Alors là, c'est un peu délicat parce que euh, je vais désactiver ici la caméra de là. Vous voyez que j'ai bien ici, grâce au clear flag, euh, sur euh, ma caméra en haut, j'ai un only, je ne vois rien derrière. Il y a uniquement euh, cette, euh, cette caméra. Et au niveau de son dev, je vais la passer un cran au-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est les couches. On est euh, tous les deux à 0. Je vais passer celle-ci au-dessus. Alors, je vais la passer à 1, Sachant que ma caméra player ici qui est désactivée, elle a euh, un dev de 0. Ce qui fait que maintenant, cette caméra haut passera toujours au-dessus de l'autre. Et ce qui fait que même si mon objet traverse le mur, on va avoir un effet. Vous allez le voir tout de suite. Je vais le lancer. On va avoir un effet euh, bah, qui va tout simplement... On aura l'impression qu'elle ne pénètre pas à l'intérieur. Regardez. Je vais me prendre les coins ici. Regardez. Elle est toujours au-dessus. Vous pouvez voir que ça, c'est quelque chose qui est utilisé souvent dans les jeux FPS. Notamment, euh, ceux qui ont suivi ma série, euh, bah, j'avais euh, montré comment ça fonctionnait avec l'arme justement qui posait problème souvent qui passe à travers les murs, bah, c'est exactement euh, le même principe, regardez. Là maintenant, euh, elle ne passe plus à travers, on la voit bien. Donc voilà comment créer cette, euh, cette flèche directionnelle. Alors ce qu'on peut voir, c'est que j'ai aussi euh, encore... Alors j'ai plus d'ombre de ce fait-là, j'aurais pu gérer l'ombre, mais là étant donné euh, que j'ai passé cette, euh, cette caméra avec le défendu, on peut voir que l'ombre disparu, J'aurais pu tout simplement ne, gérer aussi le, la shadow au niveau de cette... Euh... De cette flèche. Alors vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Regardez, mon vaisseau est bien là-bas à droite. Et puis je peux me, me sauver un petit peu n'importe où. Il euh, n'y a pas de souci. Oh, j'ai sauté pas. J'ai fait un saut, pardon. Mais on peut voir que là, on voit bien que mon vaisseau, il est complètement derrière moi. Si je me retourne, il est bien là. Et ça permet vraiment bah, de, de, de dans un jeu, par exemple, de se de se déplacer de savoir où est l'objectif en fait du joueur donc ça peut être très utile c'est un peu le système bon très rapidement fait euh, évidemment il y aurait beaucoup de choses à améliorer mais vous pouvez voir que c'est un peu le système qu'on a dans les jeux comme crazy taxi euh, et autres et tout ça peut être facilement adapté une vous pouvez voir que c'est très simple avec un simple script et ici en jouant surtout avec les layers euh, voilà donc bah, je tenais à vous présenter euh, ça j'espère en tout cas que ça va en aider certains c'était une question qui m'avait été posée euh, faire une flèche directionnelle je tenais à, à y répondre voilà chose faite donc j'espère que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo je et si évidemment vous n'êtes pas abonné je le dis à chaque fois mais abonnez vous au plus la communauté augmente au plus on est au plus c'est sympa au plus on va on peut discuter on peut s'entraider euh, c'est le but ici je vous annonce d'ailleurs qu'il y aura bientôt un channel discord qui va être mis en place euh, justement pour pouvoir euh, bah, discuter de code euh, s'entraider euh, je pense que ce sera bien pratique voilà donc euh, bah, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner de mettre un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye